J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je teste vraiment... Ah oui ça m'avait manqué parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé une vidéo. Je teste vraiment. Ouh il fait à peu près 150 degrés donc si je suis de la moustache tout est, tout, tout est normal, d'accord Ok et aujourd'hui je reviens pour tester une deuxième fois le site Romwe. J'avais testé déjà le site Romwe dans un jeu test vraiment. C'était d'ailleurs mon premier de la catégorie, mais j'avais été déçue et beaucoup de gens dans les commentaires m'ont dit mais non pourtant c'est vraiment un site génial, c'est un site qui est pas très cher et avec beaucoup de choix et des vêtements de qualité etc etc. Donc je me suis dit bah écoutez on va retester euh, presque un an après. Donc bah tout simplement j'ai fait une énorme commande sur le site Romwe et j'ai reçu le colis. Hier, donc voilà comment ça se présente, on reçoit ça dans un sachet comme ceci. Oui, alors quand même, avant toute chose, si vous connaissez pas le site Romwe, oui, en gros c'est un site chinois de prêt-à-porter, donc de vêtements, accessoires, etc. Pour femmes, je, il n'y a pas de vêtements pour hommes sur ce site. C'est un site chinois plus cher que la plupart des sites chinois, mais c'est quand même moins cher que les vêtements qu'on trouve bah, dans nos magasins à nous, euh, genre Zara, euh, je sais pas, H&M, des trucs comme ça. C'est moins cher. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choix, il y a très très souvent des soldes, des promotions, donc euh, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant si jamais on n'est pas déçu. Donc moi j'ai commandé 9 produits mine de rien et j'en ai eu pour seulement, seulement hein, tout est relatif, 75 75€ donc pour 9 produits, ça fait même pas 10€ le produit donc... Bah écoutez, on est parti parce que je suis un peu impatiente. Non, quand même, avant toute chose, je tenais aussi à dire par rapport aux frais de livraison, euh, moi j'ai pris la livraison gratuite, donc j'ai rien payé, il n'y a pas eu de frais de douane. Euh, j'ai jamais eu de frais de douane avec Romwe, parce qu'avant je faisais des partenariats avec eux, et j'ai jamais eu de frais de douane non plus. Et euh, la livraison, pour une livraison gratuite, est mine de rien super rapide comparé aux autres sites chinois. En général, les autres sites chinois, faut attendre au moins un mois, et là j'ai attendu seulement 10 jours, et c'est le maximum. En général, c'est entre une semaine et 10 jours. Donc c'est vraiment rapide et puis bah cette fois-ci on est parti là parce que ça fait trois fois que je le dis au moins. Alors le premier article que j'attrape normalement c'est un short en jean qui se resserre avec une ficelle au niveau de la taille. Alors ça se présente dans des sachets comme ceci, ils sont tous pardon emballés individuellement et il n'y a pas d'odeur qui ressort du colis parce que ça arrive très souvent qu'au euh, niveau des sites chinois il y a des odeurs vraiment de neuf, enfin c'est même pas du neuf en fait ça a une odeur hyper forte, je saurais même pas vous la décrire euh, mais avec Romwe je savais déjà que non et c'est toujours le cas, en tout cas ça ne sent pas, la qualité à l'air, oh c'est trop beau oh j'aime trop, donc voilà la bête, c'est un short en jean comme je vous disais avec ficelle au niveau de la taille il est un peu, enfin il est hyper étroit au niveau de la taille je crois que j'ai pris une taille S, je sais plus hein et il est un peu troué de partout et j'ai trop adoré en fait c'est le détail de la rose. Ils avaient énormément d'articles avec des roses comme ça à croire que c'est la tendance cette année. Et je trouve ça super joli. Au niveau de l'arrière on a deux poches avec bah, des petites éraflures, des petits trous, des choses comme ça. Et puis voilà c'est surtout au niveau du bas où il y a pas mal de détails comme ceci. Donc j'adore, la qualité est vraiment très très bonne. Le jean est fin mais ça reste du jean de bonne qualité en fait ça se sent. Et en même temps c'est fin donc pour l'été c'est parfait. Ça fait à la cool, mais ça fait pas pyjama non plus, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, je suis vraiment ravie, la qualité est excellente et il était pas cher du tout. Donc euh, à voir s'il va tenir dans le temps, mais j'en doute vraiment pas parce que ça se sent au toucher qu'il est vraiment de bonne qualité. VRAIMENT de bonne qualité Ah oui, oui, oui, j'ai failli ne pas le faire. Ah, mais oui Ah, mais oui J'ai pris une ceinture, euh, je la pensais pas aussi grosse. Je la pensais beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fine. Donc voilà, c'est vraiment une ceinture super simple, euh, noire. Il y a des petits motifs dessus que j'avais pas vu. Euh, pour qui, pourquoi Sur la ceinture, c'est écrit Chili en plusieurs fois, mais c'est pas Chili comme euh, le pays, donc je sais pas. C'est Chili avec deux L. Et euh, bah ouais, le seul problème en fait, c'est qu'elle est vraiment énorme. Elle fait un peu de chip hein, quand même. Ah, oh, je me suis défoncé le doigt. Bon, elle fait un peu de chip, mais bon, en même temps pour le prix. Et moi ça, ça va pas passer dans les passants de mes jeans. Donc je suis un peu dague parce que je cherchais une nouvelle ceinture mais euh, elle est beaucoup trop grosse, la boucle est vraiment énorme, euh, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, elle est énorme et moi j'aime pas du tout les grosses ceintures comme ça. Donc après je suis pas déçue dans le sens où bah elle est quand même de bonne qualité pour le prix mais je suis déçue dans le sens où bah, je crois pas que les mesures étaient mises sur le site et donc c'est pour ça que j'ai un peu pris le risque et euh, bah, je suis un peu dague mais bon. Tous ceux qui sont choqués de voir des soutiens-gorge ou je ne sais quoi, des sous-vêtements ou quoi sur YouTube, passez votre chemin parce que je vais vous montrer un soutien-gorge qui a l'air magnifique. Et waouh wow Donc voilà la bête, je le trouve magnifique. J'espère juste qu'il va m'aller. Bon ça par contre je vais pas vous le montrer porté, hein. je pense que vous pouvez comprendre. Donc c'est un soutien-gorge tout en dentelle comme ceci avec des petits des petits rembourrages. Je pensais pas qu'il y avait du rembourrage mais bon au pire je pense que je peux les retirer. Ah bah non, parce que je suis pas bonne en couture, je vais pas faire de la merde, hein, c'est pas grave. Et euh, les bretelles sont pas réglables, ni rien de tout ça, donc j'espère que ça va m'aller. Et euh, derrière c'est de la dentelle comme ceci. Alors on aime ou on n'aime pas, moi je trouve ça super joli. Et je trouve que ça fait pas soutien-gorge, ça fait plus brassière. Donc à mettre par exemple sous un t-shirt trop évasé, où on voit juste un petit peu dépasser la dentelle, je trouve ça magnifique. Et je pense qu'il va m'aller je pense qu'il va être à ma taille, euh, donc voilà, la qualité est excellente, la dentelle n'a pas l'air super fragile et ça fait pas de cheap, bien au contraire. Les bretelles ont l'air un peu élastiques, enfin même carrément élastiques, donc ça c'est cool. Petit hic, si on veut être perfectionniste, il y a plein de fils qui pendent. Alors on continue Heureusement que je suis toute seule à la maison parce que depuis tout à l'heure je fais des cris stridents, des cris de partout, je suis là comme une mongole, comme une enfant. Heureusement qu'il n'y a personne qui est là pour me juger. Enfin, il y a juste des milliers de personnes qui me voient, mais c'est pas grave, ça c'est un détail. Alors, oh mon dieu, ça j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur, mais j'ai peur. C'est quand même écrit de ne pas mettre la tête de quelqu'un dans le sachet. Oui, en effet, c'est mieux de ne pas tuer quelqu'un avec le sachet. Alors, il s'agit <LOC> <D 'entrak bon�� theseICS> normalement d'une combi short qui avait l'air sublime. Oh, la qualité au toucher est trop bonne. Oh là là, elle a l'air magnifique. Oh là là là là la, la, la, la, Oh bah oui, bah là, euh, je ne regrette absolument pas de l'avoir prise. J'ai hésité parce que c'était quand même un prix, entre grosses guillemets, hein, parce que pour une combi short, c'est pas cher du tout. Mais euh, je me suis dit, ouais, quand même, si j'aime pas, ça me fait quand même, euh, je crois que c'était entre 16 et 17 euros. Et bah, <rire> et bah, je ne regrette pas. Regardez la beauté de la chose. Mais euh, c'est une combi bien décolletée, donc je pense qu'il faudra juste que je mette une petite brassière en dessous. Combi short avec ceinture à la taille pour bien cintrer. Et euh, c'est bien fluide, c'est hyper fin et en même temps, c'est pas transparent. On a derrière une fermeture, j'espère qu'elle fonctionne, fonctionne très très bien. Euh, je pense qu'elle a l'air quand même assez fragile, donc il faut quand même l'utiliser avec douceur, mais bon voilà... La couleur et les motifs, tout correspond parfaitement avec la photo, euh, vraiment super belle, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore, il euh, y avait énormément de combi shorts sur le site et je pense que du coup je vais refaire une commande pour en prendre d'autres parce que j'en ai pas du tout pour cet été, c'est ma première et euh, je trouve ça magnifique, elle est à manches courtes et en même temps c'est des manches évasées donc c'est très très beau, enfin bref j'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup, je trouve ça super joli, en effet elle est hyper décolletée. Mais avec une petite brassière en dessous, euh, ça peut faire super joli, donc voilà, j'adore. Euh, pour le coup, je vous la recommande vraiment, mais elle est sublime, mais genre vraiment. Il s'agit d'un t-shirt, mon dieu, ils en avaient plein de t-shirts avec cette forme-là et je trouve ça trop beau. Donc c'est un... Oh, la qualité est trop trop bonne, putain je suis trop contente. Ah je suis trop contente Il s'agit d'un t-shirt comme ceci, euh, col V avec des petits trous sur les épaules, enfin je pense que vous allez voir mieux porté et en fait moi je l'ai pris en gris et euh, bah, comme je vous disais j'ai trouvé ça trop beau avec le petit motif rose sur la poitrine, manche courte, c'est à moitié crop top, il a l'air court mais pas trop court en même temps, donc j'ai pris une taille S et euh, ça a l'air d'être pile poil ma taille, ça a l'air d'être large mais pas trop non plus. Euh, franchement gros coup de cœur. la qualité est au rendez-vous pour le coup c'est pas du coton je pense pas ou alors un coton vraiment très très fin il n'y a aucun fil qui dépasse les coutures sont super bien faites ça, on, là franchement tu m'aurais dit j'ai pris ça à Zara je t'aurais dit bah ouais franchement c'est la même qualité que genre Zara ou... et que vous voulez faire commande juste pour ce t-shirt franchement foncez parce qu'il est super beau et il y avait plein de coloris différents donc je trouve ça vraiment canon pour cet été. J'en ai pris un deuxième de cette forme. Donc celui-là, c'est vraiment un t-shirt tout simple. Euh, bah voilà, C'est exactement le même, mais en euh, bordeaux. C'est la même forme. Enfin, vous, vous voyez rouge, mais c'est plus bordeaux. Hein. Il a l'air de tailler exactement de la même manière. Encore une fois, super bien fait, super bien taillé, super bien cousu. Il y a des mini-fils qui pendent, mais genre c'est histoire de critiquer vite fait le produit. Là, pour le coup, je suis, je suis, je suis, je suis conquise et je suis surtout très surprise. Dernier t-shirt, c'est promis et euh, je suis... Euh, je crois que là Romwe, oui, j'ai complètement changé d'avis sur le site. T-shirt, oh wow wow wow wow, wow, wow, wow wow wow wow Bah voilà, ça correspond exactement à la photo du site. Alors on aime ou on n'aime pas encore une fois. Hein. C'est un petit t-shirt euh, vite fait crop top. Hein. Je pense qu'il est bon, un tout petit peu crop top mais vraiment un tout petit peu. Gris avec une petite tête d'alien qui est super bien cousue, qui est super bien faite, super belle. Et en fait il y a des petits trous, donc il y a un trou à ce niveau là. Et sinon il y a deux petits trucs qui pendent derrière puisque c'est troué derrière. Et euh, ça pend et c'est normal. Hein. C'était exactement comme ça sur la photo. Mais vraiment exactement comme ça. Donc euh, je, trouve, je trouve que est, il est super bien fait. Le col élastique super bien fait. Euh, tout est super bien fait mais genre vraiment. Et je pense que ça va être pile poil ma taille. Euh, voilà à chaque fois en fait j'ai pris ma taille donc S. Et euh, ça correspond parfaitement. Donc euh, je suis super contente, vraiment gros coup de cœur encore une fois. Ça pour cet été je vais kiffer, euh, j'adore. Et il est quand même assez épais, enfin vraiment c'est du coton mais de bonne qualité et c'est incroyable. Ah la qualité ça va. Vous voyez c'est une petite euh, chemise blouse euh, à carreaux à moitié comme ça. Alors la qualité est vraiment pas incroyable, c'est une matière un peu bizarre. C'est une matière très très fine, beaucoup de fils pour le coup qui pendent. Mais bon après c'est pas hyper gênant je trouve. Donc c'est une taille unique. J'avais un petit peu peur du coup que ce soit beaucoup trop grand pour moi. Euh, comment je suis coiffée Quel est le fuck Vous pouviez pas me le dire Par contre le produit est vraiment exactement comme sur la photo donc je suis pas déçue du tout. Voilà comment ça rend. Donc en fait euh, ça ressemble exactement comme sur la photo. Euh, les manches, enfin c'est hyper évasé. Vous voyez c'est à moitié euh, chauve-souris. Mais je trouve ça vraiment magnifique. J'espère que ça va m'aller. Je pense que ça va être un petit peu grand mais euh, un tout petit peu et que ça va vraiment faire très loose sur moi parce que moi je fais une taille S mais sinon elle est vraiment bien faite la matière est un peu rigide mais euh, elle est tellement légère que ça correspond très bien à la saison qui arrive donc finalement je sais pas pourquoi tout à l'heure je grognais euh, je la trouve très belle, elle est très ressemblante à la photo et elle était vraiment pas chère parce que normalement les blouses comme ça ça coûte au moins 20 voire 25 euros et on est déjà au dernier article but et normalement il s'agit d'un petit pull, j'avais quand même envie de prendre un pull, je... oui, alors qu'il fait euh, actuellement plus de 30 degrés mais ce n'est pas grave. Ouh il a l'air fragile ce petit pull, il a l'air extrêmement fragile, j'ai très très peur de ce que ça va donner à la machine à laver. Donc voilà, en fait il s'agit d'un petit pull comme ceci qui ne donne absolument rien, on dirait une serpillière quand je vous le montre comme ça mais c'est pas grave. C'est un petit pull colvé à moitié transparent qui est vraiment léger et qui est vraiment super joli avec des petits motifs vraiment très mignons. Donc moi je l'ai pris en gris foncé, euh, voilà il était vraiment pas cher. Le problème c'est que là pour le coup il a l'air vraiment très très très très fragile. J'avais acheté le même euh, il y a très longtemps sur un autre site chinois, il, il avait duré une fois. Hein. Il s'était complètement déchiré à la machine et j'ai l'impression que c'est la même qualité donc... Euh j'espère que ça va pas péter dès le premier lavage mais voilà sinon ça a l'air d'être à ma taille et je le trouve très mignon il est très élastique je pense qu'il va être très agréable à porter il a l'air de pas gratter ni rien donc j'approuve, j'adhère et je vous dirai sur les réseaux sociaux s'il se déchire vite ou pas voilà tout le monde on a déballé tous les articles alors je vais vous donner mon petit avis final et euh... oui c'était censé être le tambour du suspense eh bien écoutez je suis extrêmement choquée mais dans le bon sens du terme puisque la première fois que j'avais fait ma commande Romwe j'avais été hyper déçue d'ailleurs je vous mettrai la vidéo dans le petit i mais j'avais été hyper hyper hyper déçue et là euh, je ne suis absolument pas déçue ma seule déception c'est la ceinture et euh, le fait que j'ai un peu peur que le petit pull se déchire très vite. Euh, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez ne serait-ce commander un des articles puisque comme je vous disais la livraison est gratuite donc vous pouvez le faire si vous voulez pour un seul article. N'hésitez pas à vous à me donner votre avis sur le site Romwe si vous avez déjà testé et à me dire ce que vous en avez pensé du coup. Si vous avez d'autres idées de sites que je pourrais vraiment tester n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis voilà tout simplement en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao If you don't move, I'm gonna